À quelques mètres de la surface, la vie sur les tombants est très diversifiée. Ces nous attire l'attention vers l'espace ouvert où les poissons sont nombreux. Au milieu de ces algues vertes, les d'Ictyotes, on remarque des étoiles de mer et des clavellines bleues. Un géant parmi les petits, un merou nage au milieu des castagnoles, tandis que les antias préfèrent rester proches du rocher, dont les parties abritées sont tapissées, par les éponges rouges et les anémones croutantes, Une araignée de mer et un spirographe trouvent de quoi se nourrir entre des gorgones bleus et jaunes. Bien que de très petite taille, les flavelines attirent toujours mon attention, dû à leur beauté. En regardant vers le haut, on aperçoit un banc de barracudas. Autant les organismes fixés, comme les gorgones et les algues, que les animaux mobiles, comme les poissons, composent un paysage enrichi en forme et en couleur. Pour ces grands mérous, il était le moment de se reposer. Les va-et-vient de cet anémone est hypnotique. Nous traversons des banques de poissons d'espèces diverses avant de regagner la surface.